Un proche de Thébou ne recommande l'expulsion de ressortissants marocains. Les véritables raisons pour lesquelles la Mamra n'a pas rencontré à Anthony Blinken à New York. Un proche de Thébou ne recommande l'expulsion de ressortissants marocains établis en Algérie. Un proche conseiller d'Abdelmadji Tabuna a officiellement et publiquement suggéré que l'Algérie pourrait prochainement recourir à l'expulsion de ressortissants marocains établis en Algérie. Cette déclaration a été effectivement faite par l'expert en géopolitique Arslan Chikawi. Il s'agit de l'un des proches d'Abdelmadji Aboune. L'actuel locataire du palais présidentiel d'El Mouradia, il est régulièrement consulté par le président algérien et son entourage sur de nombreuses questions géopolitiques internationales. Comme il a été révélé récemment par Algérie Par, Arslan Chikawi est à l'origine avec Abdelaziz que le, le conseiller de Tabou aux affaires économiques et questions financières qui fut par le passé ministre du Commerce de 1980 à 1986 et des Finances de 1986 à 1988 de l'élaboration finale du dernier plan d'action du gouvernement, un document s'étalant sur 87 pages qui a été présenté récemment par le Premier ministre Aïm Ben Abderrahman, pour son adoption par le Parlement, APN, et le Conseil de la Nation. Ce lundi 27 septembre, Arslan Chikawi a clairement affirmé dans les colonnes du quotidien francophone Liberté que l'Algérie met, en application de manière graduelle les mesures liées à la mise en œuvre de la déclaration de rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, et cela se fait au fur et à mesure de l'attitude que notre adversaire adoptera. La persistance du Maroc à avoir des agissements hostiles fera de sorte que l'Algérie rétorquera avec une mesure supplémentaire, bien entendu. Dans le respect de la Convention de Vienne et des us et coutumes en la matière, a souligné encore Arslan Chikawi d'après lequel si le Maroc continue dans sa démarche d'hostilité sous toutes ses formes, l'Algérie passera incontestablement à d'autres étapes matérialisées dans le temps avec la fermeture de l'espace maritime, l'instauration de visas de circulation et à terme, si nécessaire, l'expulsion de ressortissants établis en Algérie. C'est dire que les lobbyistes les plus proches du pouvoir algérien envisagent sérieusement l'option radicale d'organiser l'expulsion des ressortissants marocains vivant sur le territoire algérien. Or, cette option produira un impact d'une violence inouïe sur les relations entre les deux pays voisins séparés par une guerre froide de plus en plus. Une telle mesure replongera l'Algérie et le Maroc dans l'atmosphère d'une guerre prédéclarée comme ce fut le cas lors des années s'étalant de 1973 jusqu'à 1975. Pour rappel, le 2 mars 1973, le gouvernement marocain avait rendu public sous l'impulsion de Hassan de Zindaï relatif à la nationalisation des terres agricoles et immeubles appartenant à des personnes étrangères, physiques et morales. Tous les étrangers ont été indemnisés à l'exception des Algériens qui se sont vus déposséder et expulsés Manu Militari, avaient déploré à l'époque les autorités algériennes. Selon des sources algériennes, pas moins de 273 Algériens ont été victimes de la marocanisation de leurs terres, alors qu'ils possédaient plus de 15 965 hectares en surface exploitable et fertile qui leur ont été carrément pris. Le 18 décembre 1975 L'Algérie riposte en procédant par le président algérien Noiribou Medien à l'expulsion en 48 heures de dizaines de milliers de Marocains résidant en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, cet épisode sinistre est vécu comme une blessure profonde par les populations des deux pays, qui demeurent traumatisées par les conséquences fâcheuses et pertes humaines des tensions politiques entre les deux régimes. Arslan Shikaoui a estimé enfin dans son intervention dans les colonnes de liberté qu'au stade actuel, nous sommes face à ce qui est dénommé un conflit de faible intensité. Son évolution en conflit de forte intensité, dépendra de l'attitude du Maroc, allié, convient-il de le rappeler, d'Israël et de la France, mais aussi en fonction de l'attitude, d'autres acteurs extérieurs à la région, comme la Turquie, les Émirats, le Qatar, la Chine, la Russie, les USA... La Grande-Bretagne ou encore l'Union Européenne, qui s'affronte pour des enjeux aussi bien géopolitiques que géoéconomiques, a décrété en dernier lieu ce proche d'Abdelmajid et Boum, dont les propos controversés ne manqueront pas d'aggraver les tensions entre les deux plus importants pays du mal. Les véritables raisons pour lesquelles la Mamra n'a pas rencontré à Anthony Blinken à New York en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui se déroule depuis le 21 septembre dernier à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a rencontré plusieurs de ses homologues comme le ministre iranien des Affaires étrangères, Osin Amir Abdullayan, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le russe Sergei Lavrov. Toutes ces rencontres ont porté sur la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays et la poursuite de la concertation et de la coordination de manière périodique, autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cependant, un fait marquant a suscité de nombreuses interrogations au sein des observateurs les « plus avertis » des relations internationales. Aucune rencontre n'a été organisée entre le chef de la diplomatie algérienne et Anthony Blinken. Le secrétaire d'État des États-Unis depuis le 26 janvier 2021 sous la présidence de Joe Biden. Et pourtant, Ramatan Lamamra et Anthony Blinken se sont croisés à maintes reprises lors de ces travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais les deux, dirigeants n'ont nullement échangé et aucune entrevue n'a été prévue pour approfondir le dialogue constructif entre l'Algérie et la première puissance mondiale. Cette situation a suscité de nombreuses spéculations. Et certaines rumeurs affirmaient que l'émissaire de la Maison Blanche aurait refusé de rencontrer Ramatane Lamamra en raison d'un différent majeur qui opposerait en ce moment les États-Unis au régime algérien. En vérité, ces rumeurs sont infondées et inexactes, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations. Et pour cause, aucune rencontre n'a été proposée ni prévue entre Ramatane Lamamra et Anthony Blinken lors de son déplacement à New York. L'agenda du chef de la diplomatie algérienne n'a nullement mentionné la possibilité d'organiser une entrevue avec le secrétaire, d'État des États-Unis. Selon nos sources, c'est la partie algérienne qui s'est abstenue de proposer aux autorités américaines l'organisation d'une entrevue officielle, pour la simple raison que la diplomatie algérienne savait pertinemment que le secrétaire d'État américain allait certainement opposer une fin de non-reçue. Les relations entre les deux pays ne sont guère au beau fixe en raison des escalades dans la guerre froide opposant l'Algérie au Maroc. Deux semaines avant l'annonce de la rupture officielle des relations diplomatiques avec le Maroc, Anthony Blinken a officiellement pris attache avec Ramtan Lamamra pour lui demander solennellement de faire preuve de retenue, et de calmer les ardeurs hostiles, du régime algérien à l'encontre du Maroc. Le chef de la diplomatie américaine a beaucoup insisté lors de son échange avec la Mamera, nous confirme de nombreuses sources bien introduites au sein du Serail algérien, sur la nécessité d'identifier des voies de dialogue, pour instaurer la sérénité dans les relations de bon voisinage entre le Maroc et l'Algérie. Les autorités algériennes, ont refusé de prendre en considération les suggestions et propositions d'Anthony Blinken puisqu'elles ont décidé le 24 août dernier de rompre totalement les relations diplomatiques avec le Maroc. Et depuis, l'Algérie étudie encore de nouvelles mesures drastiques et punitives contre le voisin marocain, comme la fermeture récente de l'espace aérien aux avions civils et militaires marocains, décidée le 22 septembre dernier. Face à cette escalade. Les États-Unis ont pris leur distance avec le régime algérien et à Anthony Blinken n'a plus rappelé son homologue Ramtan Lamamra. Ce dernier a compris ainsi qu'il valait mieux ne pas s'aventurer à réclamer une entrevue officielle à New York pour s'éviter un refus humiliant, insistent enfin nos sources.